Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça sera une petite story time oh. Il y avait le train, mais bon, c'était les, les petits trains là, tu vois, les mini-20 à vous, j'ai commencé à me perdre On se retrouve pour une petite story time, en fait c'était ça Je sais même pas si je vais la poster, vraiment cette vidéo, mais vraiment réellement Parce que c'est tellement ridicule comme histoire, et tellement... Je ne sais même pas par où commencer en fait. Enfin bref, euh, bah, si cette vidéo vous intéresse, je vous dis bah, de rester pour la suite de la vidéo. Donc voilà, en fait, bah, je vais commencer. Je vais vous expliquer vraiment les choses comme elles sont passées. C'était donc en primaire. J'avais quoi 11-12 ans déjà. Je crois que j'étais en 6ème. En fait, je terminais l'étude. Donc, euh, c'est pour ça qui savent, bah, c'est l'étude, quoi, tranquille. Et donc, je suis à l'étude, je m'en prof pour d'aller aux toilettes. Donc voilà, je me dis, madame, bah, je peux aller. Euh, aux toilettes, elle me dit oui, vas-y, donc je descends, personne, il y avait son père à la course, c'était genre vraiment euh, le moment de l'étude, où tout le monde était, enfin, ceux qui faisaient partir étaient déjà partis, et, enfin, tout le monde était à l'étude, quoi, il n'y a plus personne qui glandait très dans les couloirs, donc moi, je descends tranquille, je vais aux toilettes, euh, mmh. j'arrive, euh, pas de bruit, pas une mouche qui vole. Mais en fait, il faut savoir que moi, je regarde beaucoup de, regardais et regarde toujours beaucoup de films d'horreur. Euh, parce qu'il y a une série, Moi, j'adore regarder ça. Donc, euh, voilà. Quoi. En fait, quand je suis devant mon écran, je suis en mode moyen, même pas peur et tout. Mais après, dès que je suis toute seule, je repense à tous les films que j'ai vus. Et je suis comme ça. Bref, petite parenthèse. Donc, j'arrive aux toilettes, je vois qu'il n'y a pas de bruit. Putain. Je commence à stresser, je ne sais pas pourquoi. Sûrement, c'était vraiment la période où j'étais à fond dans les films d'horreur. Donc, toilette fille toilette garçon. Je vais aux toilettes garçons, je dis ah oui il y a quelqu'un, pas bah, les films d'horreur, comme dans les films d'horreur, dans un mal à personne dit c'est moi, bref, C'est pas grave. » Il y a quelqu'un, personne ne répond. Je vais aux toilettes des filles. Il y a quelqu'un, personne ne répond. J'ouvre toutes les toilettes une par une parce que je suis une fille pète. Je sais pas pourquoi, je. Prano. Il y a personne. Je vais aux toilettes. Vraiment, j'ai ouvert toutes les toilettes, il y avait personne dans la cour. Quand je suis passée, il y avait personne, personne, personne. Je vais aux toilettes. Vraiment. Après, c'est peut-être mon imagination qui m'a joué tout, mais voilà. Donc je vais aux toilettes. Euh. Tac, je ferme la porte. À ce moment-là, je suis claustrophobe, donc j'ai un peu peur de verrouiller les portes et tout. Mais là, je me dis, bon, t'es toute seule, verrouille quand même la porte, on ne sait jamais. Donc, c'est euh, tout. Je vais, je vais la porte, je J'entends des pas, mais vraiment, non. Vraiment, j'entends des pas, en fait. Et je flippe. Et je sais pas si c'est un pote vraiment, ce st torci Je ne mens pas. Je ne sais pas si c'était un pote qui m'a fait une blague, ou qui était toilettes, ou j'en sais rien, quelqu'un qui s'était caché. Mais voilà, j'entends vraiment, genre. On tape un pas, quoi. Genre quelqu'un qui marche, je me dis, ouh, j'ouvre la porte, il y a quelqu'un, pas de réponse. J'ouvre les toilettes, pas de réponse. Je sens. mais je, je sens en flippant parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. En fait, j'ai entendu, entendu des pas, j'ai pas entendu quelqu'un sortir, j'ai pas entendu quelqu'un entrer, mais j'entendais des pas, je me dis, what the fuck, je sors et tout, je sens. Je sors, je, je flip, vraiment remonte à l'étude, j'en parle à ma pote, j'ai pas son nom, mais elle se reconnaîtra genre pas bah oui, nan, nan, nan. je te crois pas et tout tchic-tchac euh, bref après on me demande à la propre, pour de l'automne état 2 après elle dit oui donc on descend et il commence à pleuvoir mais après là ma arrive ma, ma pote ma... <rire> il que tu me racontes, donc il commence à pleuvoir et euh, en fait il pleut mais on, on a un préau et sur le haut, il on a un toit et donc euh, bah, cette partie là il ne pleuvait pas vu qu'il y avait le toit enfin du coup l'eau coulait pas parce c'est un peu bizarre et, bref, ma pote on commence à dire ouais on commence à s'inventer des vies en mode de, Ouais, regarde là, putain, il pleut là, il pleut pas là, l'école elle est hantée. Enfin, on se commence à dire Ouais, l'école elle est hantée, etc. Parce qu'on. À l'époque, on se disait vraiment entre nous, tu sais, quand tu te montres ta pote, on se regarde, on se disait t'as vu là, il pleut là, il pleut pas, entre bizarre, on Or, comment là T'as vu les oiseaux qui volent parce que, à ce qu'il y a un mauvais sort et tout, t'as tous les oiseaux qui commencent à aller à bouger de l'endroit, donc on commence à psychoter et tout. Puis on marche et euh, moi, je, grosse, grosse actrice que je suis, euh, on marche et moi, bam, je glisse. Je me fais tomber en fait. Et puis je fais, oh, t'as vu, je suis tombée toute seule là-haut, putain. Alors, je okay, suis très bien que je tombe Elle me suis tombée, mais je ne dis pas, tu vois. J'en ai marre de moi. Et je glisse, mais une grosse actrice quand je tombe vraiment. Je me suis pété la gueule, je me rappelle que j'ai le ce... voilà. Bref, euh, c'est tout, là après on s'était convaincu que l'école était entrée en hantée entrée en, en hantée donc on va on va parler au concierge et tout je sais pas il euh, nous apprend des bouffons monsieur à l'école oui alors l'école euh, il me dit oui l'école est construite euh, en dessous d'un cimetière avant toute la place je dirais pas dans la place parce que voilà c'était un cimetière euh, maintenant on a reconstruit l'école dessus nous on est comme ça on flippe et tout et Donc on sait, en fait on ne s'est jamais dit <rire> mutuellement à ma pote que voilà, bon c'est tout. Euh, on sait très bien que l'histoire de la pluie, on a inventé, enfin bref, on se l'a jamais dit. Et, et arrivons au secondaire, on va voyage scolaire, première année, classe verte. Euh, on se raconte des histoires entre filles, à tout ça. Et nous, comment on a parlé Ça fait quatre ans, on mytho à tout le monde que notre école est hantée, qu'on a, on a, on a vécu des phénomènes paranormaux. Enfin, on raconte, en fait, on raconte l'histoire que je viens de vous raconter. Mais moi je vous raconte en vous disant que c'est faux, que. Allez le truc pas, c'est faux, c'est de la mythonie. Ce que nous, quand on raconte aux gens, on dit c'est vrai tout. C'est comme ça, première année, donc voilà, en gros, ça fait 4 ans avec ma pote qu'on ment à tout le monde que notre école est hantée et que je suis tombée. Hein, hein, hein, bon, après finalement avec ma pote, on se l'est dit, hein, on s'est dit, bon, c'est vrai, bon, le, la chute. La chute, c'était un peu fake. On m'a dit, ouais, tout ça, va, bah, vrai, on se sait entre nous. Mais voilà, euh, story time, ma petite story time qui est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai dit, une histoire ridicule. C'est pas hyper marrant, mais enfin, c'est juste trop con, en fait. J'ai envie de la raconter parce que j'en ai marre de nous, quoi. Bref, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bah, de me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Si vous que je fasse d'autres souris, e euh, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, ça me fait trop plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, il y a le lien en barre d'infos, etc. Et c'est gratuit. Et voilà, euh, gros bisous. <rire>